Oh. Yo salut les gars c'est Roulien Fontenoy j'espère que vous allez bien on est au petit bike park local à côté de la maison l'idée c'est de faire le bike park mais d'une manière un peu différente on va essayer de trouver des variantes avec toutes les passerelles les petits modules il y a des troncs aussi ils ont fait plein de troncs à côté donc on va se lancer des petits défis et à la fin de la vidéo mon but c'est de faire tout le bike park sauf que je vais Enlever ma roue avant. Alors là, on a le choix entre la verte et la bleue. Bah écoute, premier truc, viens voir. On va commencer par un transfert. C'est un peu chaud, c'est pas dans l'axe. C'est là, c'est de réceptionner sur l'autre. Ah, bon, c'est voilà. chaud, hein. Mets-toi à ma place. Le départ est là. Si tu vas tout droit. Tu vois pas qu'il y a un obstacle <rire> Il y a un, Genre là, arbre. y a un arbre en plein milieu. Il y a un arbre. Du coup, faut déjà faire un slalom et sauter. T'es arrivé dans, dans la descente On va faire un défi virage, on va essayer de mettre le plus d'angle possible dans un virage. Je pense que je peux mettre quoi comme angle Ça Je vais faire rien, je vais mettre tout. Et le but c'est que j'aille le taper avec ma main. Il y a pas mal, hein Le virage, j'ai pas hyper gros. Ouais. Mais vas-y, le défi, il est pas mal. Je vais mettre ça là, on le verra bien. Le but c'est de faire tomber la feuille, ok je vais taper là, franchement on peut la mettre plus bas, genre euh, là. Pas très haut le guidon là. Hein Vraiment que ce soit à la main, hein, je pourrais taper le genou ou quoi Waouh <rire> ça fait chaud là. Oh, <rire> J'ai éclaté la caméra, ça va Ouais, tranquille. t'es la mais. caméra ou toi Non, c'était la cam, mais ah pourtant j'étais en remasse quoi. J'étais bas. Hein. Ouais, t'étais au même niveau que le tronc. Là, il peut avoir un petit défi trial, genre je monte là et j'essaie d'aller jusqu'au bout du tronc là qui est coupé. Ouais. Ouh. Ça passe Comment fait ça fait. passe ça passe Ça passe le coude Faire un vrai trial J'ai mis un pied je recommence C'est un peu pourri à tout moment il peut casser le front quoi pendant que je monte sur ce tronc, je vais te parler de pure VPN qui sponsorise cette vidéo. Ça fait partie des meilleures applications du moment. Ça te permet par exemple d'aller regarder tes séries sur Netflix ou Amazon Prime. aux USA. A l'inverse, si tu pars à l'étranger, ça va te permettre d'aller regarder des contenus français qui sont bloqués dans ce pays. En plus, ce VPN est le no-log, ça veut dire qu'il te garantit de ne pas stocker tes données. Personne ne pourra savoir ce que tu as regardé, ce que tu as cherché. L'offre elle est de 2,04€ par mois, 49€, l'abonnement de 2 ans. Moi, en plus, je te rajoute un petit peu de promo. Tu tapes pour rien d'ici lorsque tu commandes. Tu auras 10% réduction. Ça c'est cadeau. Yes. Là, sur les transfert là, là, mais là, là, rien. J'arrive vraiment vite, je prenne des gens, et je fais pouf, j'arrive là-dessus. Un peu se par contre, ça, ça <rire> il y a un qui m'attend. Il m'attaque. <rire> hop Oui, oui Oh, presque Hop, hop, hop Et là tu fais là, tu fais là Ouah. <rire> Wouhou voilà, c'est la bonne Donc tout à l'heure, j'avais, là je l'ai fait, tu sais, en saut arrière vraiment réaliste. Là, je vais essayer de le faire vraiment pédalant. Et tiens, faut que j'arrive deux roues d'un coup sur le tronc. Oh non Oh, oh, oh rate pas maintenant Non Ah non, oh, oh, non j'avais tout fait. Il était stylé mon saut et je rate ici. C'est que tu l'as dit. Ah oh, putain Mais ouais, je l'ai dit en plus, rate pas maintenant. Faut pas, je... pas le dire. Yes. Un autre défi sur un tronc avant de continuer le bypass. Je fais un stoppie 180 et en gros, faut que j'arrive à repartir dans l'autre sens. Voilà. Ah merde, je fais un 180 là. C'est <rire> oh. Oh. pas passé. Dommage. Yes. Voilà, il 180, faire. pas mal. On retourne au park. Bon, là, il y a une espèce de double qui est ultra compacte. Le but, ça va être de sauter la double. Et en l'air, je vais devoir mettre un tour de pédale. Donc, regardez bien. En gros, quand je suis dans les airs, il faut que je fasse un tour comme ça et que je réceptionne. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus Il y a une espèce de bascule. En maniol Restez en magnol dessus, il faut être bien au milieu en fait. Ouais. L'équilibre il est par là quoi. Oh, J'ai cru que j'allais sauter. Mon objectif c'est de passer en maniol entre les deux arbres là tu vois. Comme okay. ça le défi est validé. Yes Plus que validé. Validé. Regarde, on a une belle table de pique-nique. Une belle trial, on doit pouvoir faire un truc là. sortie faut, 3-6. En faisant un stoppie, genre stoppie ouais. 3 Sinon, vous voulais monter stoppie, contrôler, et là drop stoppie. Ok. Ce serait beau, mais chaud. Hop, oh. 300, 300 degrés. Pas mal. Par contre, ma deuxième technique, j'avais oublié que j'avais pas un trial. Euh, ce qu'il faudrait, c'est que je me trouve une petite bûche, tu vois, pour. Euh, le pour le job Benny pour, pour m'aider c'est le montage oh. oh faut être vachement en avant quoi stylé par contre j'étais vraiment pas loin là ouais ah, il faudrait que je fasse ça là. il faudrait que j'arrive vraiment en fait euh, Stoppie plus fort stoppie jusqu'à le <rire> Presque. Dommage J'arrive à bloquer mon stoppik, j'ai pas peur Je vais changer ma technique, as là. je voulais le faire dans l'élan et sauter Là je vais vraiment faire stoppie à bloc ici là Bah j'avoue que ça serait plus stylé wow, presque Là l'idée elle était carrément là Ouais je veux le valide là Ça a légèrement tapé l'arrière mais franchement il était stylé Tu le valides ou pas Ouais Du coup on va faire le défi, le but c'est de faire tout ce bike park là en marois avant, en manuel en wheeling, le but c'est de tenir euh, euh, sur la roue arrière, sinon euh, ça être de mal de se passer donc t'as vu ça va de là haut jusqu'à quand même euh, là-bas Hop là Hop là, j'ai trouvé une autre petite bêtise là Tu, tu changes de défi là Ouais j'ai... j'étais parti à la voiture en fait pour trouver des outils, je me suis dit tiens regarde j'ai une plateforme sur le toit, il y a une pente, pourquoi pas partir du haut et de sauter, tu vois normal <rire> on va faire ça avant le défi Bon c'est pas très tu hein, donc je pense que je vais m'écraser en bas mais. Et gros là. ça fait un gros saut quand même. Hein. Ça va t'es pas trop tassé hein. Bon allez j'enlève cette roue avant et du coup je prends quel module. Bon je prends là où un peu où je peux hein j'essaye de prendre euh, ouais. les deux voies vert bleu. L Objectif c'est de pas tomber de toute façon euh, voilà et de rester sur la roue arrière mais j'ai pas le choix. On enlève l'axe et c'est parti. Let's go. On va faire marron. Allez, on mon module. Hop. Oh Oh Oh Oh okay. <rire> Allez. <Hop>. Allez. <rire> <rire> Oh Oh Oh T'es chaud, t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud. Bon la passerelle. Tu la prends Non, non, t'es <rire> non, non. non. Ah Première pause. Ok, ah. ça fait... Franchement Ça fait un bon, bon, bon paquet, hein. Ok, ça repart de là. Je tente la passerelle alors. Vas-y. Oh oh oh oh <rire> <rire> ça va le pied Ah ouais. Bon, elle est passée, hein. Ça continue. <rire> Allez, encore 3, 2 modules. Ouais, ça va, c'est pas les plus dur après. On tranquille. Hop. Là ça va. 3. Hop cela là ça va. Ouh là il y a un gros là qui arrive. Oh. Je peux changer de direction au pire. Ouais. Attends, j'étais le gros. Allez. Ok. Speed. Yeah. ah C'est fini yeah. Bon je suis tombé que deux fois, hein. c'est validé Bon bah les gars, j'espère que tous ces défis vous ont plu N'hésitez pas à m'en proposer d'autres Bien sûr à vous abonner, à liker cette vidéo On se retrouve pour une prochaine vidéo Ciao, bon ride